Vous en avez marre de ne pas capter la Wi-Fi partout chez vous. Vous êtes dans votre canapé, ça passe. Dans votre chambre, ça ne passe plus. Vous ne savez pas quoi faire. Vous allez utiliser directement vos gigas de votre réseau, voire même un partage de connexion avec votre téléphone. C'est n'importe quoi. Est-ce que vous avez pensé à installer simplement un système Wi-Fi mesh Et encore mieux, un système Wi-Fi 6 mesh. Aujourd'hui, je vais vous présenter un système Wi-Fi mesh de chez Mercu6. C'est le Halo H90X qui va vous permettre d'avoir un bon Signal, même un très bon signal Wi-Fi partout chez vous sur plus de 500 mètres carrés. Bref, vous allez voir, je vais tout vous expliquer si vous savez pas ce que c'est et je vais vous le présenter. Vous allez voir, c'est très simple d'utilisation, c'est donné à tout le monde. C'est parti! Alors d'abord, vous allez me demander, mais Mehdi, c'est quoi un système Wi-Fi mesh? Et c'est là où la réponse va être assez simple, car un système Wi-Fi mesh on peut aussi appeler ça réseau Wi-Fi maillé, est une technologie qui va vous permettre d'avoir une connexion stable dans l'ensemble de la zone à couvrir. Pour vraiment vulgariser ce qui va se passer, vous allez avoir un système principal qui va être connecté à votre box avec un petit câble Ethernet et qui va envoyer du Wi-Fi. Il va envoyer du Wi-Fi déjà avec certainement plus d'intensité que votre box, mais aussi il va envoyer du Wi-Fi à d'autres petits systèmes, des petits satellites qui sont un petit peu éparpillés partout chez vous, si vous en avez besoin que d'un, mais si vous avez un cran local vous en pouvez en mettre deux, trois peu importe et cette Wi-Fi qui va être envoyée par le réseau principal va être captée et renvoyée avec toujours la même connexion, la même puissance par tous les petits satellites. Grosso modo vous aurez un ensemble de points d'accès dans différentes pièces. L'avantage du Wi-Fi mesh c'est d'avoir une connexion puissante pratiquement comparable à une connexion filaire. Par le passé cette technologie était pas forcément donnée mais maintenant on commence à avoir des prix assez compétitifs. Celui que je vais vous présenter là on va en parler juste après. Le Halo H90X, lui, est disponible à 300 euros. Et vous allez voir, il en a dans le ventre. Parlons maintenant du Halo H90X. C'est, je vous le disais, un système Wi-Fi 6. Alors c'est quoi Wi-Fi 6 Le plus d'avoir du Wi-Fi 6, c'est un débit théorique maximal supérieur à 40% à celui proposé par la Wi-Fi 5. Combiné à un système mesh qui va vous permettre d'avoir une stabilité et des performances accrues, ça va vous donner une configuration parfaite pour un maillage de réseau chez vous sans perte de puissance. Le Halo H90 est donc un système Wi-Fi 6. Qui va vous permettre d'avoir un débit maximal jusqu'à 6000 mégabits par seconde oui 6 gigabits par seconde il va vous permettre de couvrir tout votre domicile car vous allez pouvoir couvrir jusqu'à 800 mètres carrés le plus de ce système c'est que vous allez pouvoir y connecter jusqu'à 150 appareils ça c'est plutôt sympa parce que voilà vous avez certainement des smartphones certainement des tablettes certainement des appareils photo et moi qui ai de la domotique partout j'ai des caméras j'ai euh, voilà des systèmes de volets, j'ai des système de box, des Alexa, tout ça c'est connecté en wifi, il faudrait que j'aille regarder hein. combien j'ai d'appareils connectés en wifi, mais je dois en avoir presque une cinquantaine, et ça c'est tout le temps mieux de pouvoir leur offrir à tous une stabilité de réseau la petite particularité qu'on a aussi sur ce système c'est qu'il va avoir deux ports, 1 gigabit par seconde à arrière, mais aussi un port 2,5 gigabit qui va permettre du coup un réseau encore plus stable, plus sécurisé et encore plus haut débit, par exemple si vous aimez faire du gaming, bref vous l'aurez compris on est sur un produit avec un bon rapport qualité prix qui va permettre de s'adapter à n'importe qui hein, que ce soit un féru de technologie mais aussi pour les familles qui va permettre d'avoir plusieurs connexions simultanées avec aussi les contrôles parentaux. maintenant que vous savez tout sur ce système je vais vous montrer comment on l'installe en quelques minutes et comment on le pilote et on peut regarder un petit peu comment ça se passe directement via l'application la première chose à faire du coup pour installer ce système, ça va être de télécharger l'application Mercusys, vous vous inscrivez, etc, etc. Après, la deuxième chose à faire, ça va être simplement... De prendre vos deux boîtiers, deux ou trois boîtiers que vous avez eus, vous éteignez votre box Internet. Vous branchez l'unité principale, le boîtier principal, à côté de votre box Internet, sur le courant, puis vous le branchez à votre box Internet. Votre deuxième, votre satellite, celui qui vous servira de satellite, vous allez le placer bah, voilà, un petit peu euh, à un endroit stratégique chez vous. Par exemple, si vous avez un étage, vous le mettez à l'étage. Si vous avez, je sais pas, vous êtes sur un plein pied qui est très loin, vous le mettez voilà, euh, à, à une distance qui va permettre euh, à... Ce satellite de retranscrire le réseau partout, mais voilà. Vous cherchez un endroit stratégique et vous, lui, vous le branchez simplement sur le courant. Ensuite, vous rallumez votre box et c'est tout presque. J'ai branché l'unité principale à ma box. Maintenant, hop, je retourne sur l'application. Je clique sur Halo, je mets suivant. J'attends que la LED clignote en bleu afin de voir que le Halo est prêt à être configuré. Ça clignote en bleu, j'appuie. Et ça recherche le halo. Hop, c'est trouvé. Je clique sur rejoindre. Et je suis connecté au halo. Je vais mettre qu'il est placé du coup dans mon bureau. Le type de connexion Internet. Je vais laisser un petit peu ce qui est mis. Je vais choisir le nom du réseau. Et c'est en train de configurer mon réseau Wi-Fi. Mon téléphone se connecte du coup au nouveau réseau et c'est opérationnel. On voit la liste des appareils qui sont connectés. Là, on voit qu'il y a mes Sonos qui sont connectés. On va pouvoir voir aussi au niveau de ma Wi-Fi. Et c'est tout on va faire un test de débit pour voir combien je capte du coup en Wi-Fi. Je suis sur du presque 300 Mbps, ce qui est plutôt pas mal hein, sur du Wi-Fi, sachant que c'est ce que j'ai à peu près en filaire aussi. Ça, c'était la mesure dans mon bureau juste à côté. Maintenant, testons la large couverture Wi-Fi dans différentes pièces de ma maison. Regardons ce que ça donne au fond de mon salon, qui est l'endroit le plus éloigné au rez-de-chaussée de, de l'unité principale. On atteint quand même plus de 166 Mbps. Voyons ce que ça donne à l'étage à une dizaine de mètres du satellite. Cette fois-ci, on atteint 210 Mbps. Et maintenant, toujours à l'étage, testons la connexion à l'endroit le plus éloigné du satellite. Là encore, on est toujours au-dessus de 150 Mbps. Voilà comment, en quelques clics, en quelques branchements, en allez, 5 minutes, j'ai réussi à configurer tout le nouveau réseau mesh qui est chez moi et qui donne du coup une puissance maximale au niveau du Wi-Fi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions sur le Halo H90X, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Bien entendu, vous retrouverez euh, en description les liens pour aller voir la fiche produit et pour aller directement l'acheter si ça vous intéresse. En attendant, vivez à fond, vivez high-tech, à, e à très haut débit et à bientôt sur ma chaîne!